Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 32e épisode de mon podcast créatif, je suis Selma, et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Avelry sous le pseudo de Selma Netz. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habitué c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Celui-ci va être euh, un peu court je pense euh, parce que euh, ces dernières semaines j'ai pas trop eu le temps de tricoter Mais, euh, mais bon c'est pas grave, j'avais dit que je reviendrais avant la fin janvier donc me voilà La fin janvier est quand même très très proche mais j'ai tenu parole euh, Il fait pas beau du tout aujourd'hui comme souvent en ce moment Donc euh, j'ai été obligée d'allumer la lumière dans le salon euh, C'est pas ce que je préfère, c'est pas très joli, enfin voilà, c'est pas dramatique non plus et euh, je pense que je ne suis pas la seule euh, à devoir faire ça en ce moment. Mais peu importe. Euh, donc il y aura pas mal de... Enfin de, j'ai deux projets terminés à vous montrer. Un en cours, il euh, n'y a que du, que du tricot parce que niveau couture, eh ben je j'ai pas le mot de jour en ce moment. Et puis, euh, et puis quand je rentre le week-end, j'ai pas forcément l'énergie pour non plus. Donc euh, voilà, que du tricot. Et puis euh, quelques sujets annexes que j'évoquerai euh, à la fin de la vidéo. Donc euh, attrapez votre en-cours, votre boisson chaude ou fraîche, et puis euh, c'est parti On va commencer tout de suite avec mon premier projet terminé, c'est le châle Jacinta d'Amba O'Brien, que j'ai fait avec un fil gradient de la Féfil. Donc un écheveau de 200 grammes. Un échou de 100 grammes, hein, qui était déjà en cake. La couleur, c'est coucher de soleil. Et donc voilà, j'ai un châle immense qui est très très beau. Que je ne suis pas sûre de garder parce que ben, ce n'est pas du tout des couleurs que je porte. Euh, même si, euh, même si en fait, euh, je l'ai quand même uti... je l'ai quand même porté cette semaine, enfin la semaine dernière et je j'ai quand même bien aimé. Mais du coup, je me dis que j'en ferai sûrement un autre dans le même style, c'est-à-dire même même et puis même même format surtout, enfin très grand comme ça, euh, parce que c'est hyper pratique à enrouler autour du cou pour couper tous les courants d'air. Donc on peut faire juste un tour comme ça, mais du coup ça fait des pans qui sont quand même très très longs. Donc euh, on peut le réenrouler encore. Et ouais, je, je trouve ça vraiment très chouette. Alors il est, il est vraiment grand, il fait quasiment 2 mètres de, au plus long. Enfin 2 mètres sur le côté le plus long. Donc clairement, euh, <rire> c'est pas un châle léger quoi. Mais, euh, mais il n'est pas massif non plus parce que la dentelle est vraiment vraiment aéré, je dirais. Bon, par contre, c'est le châle sans fin, hein, clairement, euh, d'avoir pas dû, enfin, de ne pas avoir dû changer euh, des pendant tout, le, pendant tout le projet. En fait, <rire> j'avais vraiment l'impression de ne pas en voir la fin. Alors qu'au final, c'est que ça fait jamais qu'un châle a deux échevaux complets, quoi. Ce qui est pas énorme, mais, mais ouais, c'était euh, c'était un petit peu décourageant sur la fin, d'autant que j'ai refusé de compter combien de mailles j'avais sur les derniers rangs. Mais, euh, mais je pense qu'on était quand même on était quand même pas mal. Il me reste tout juste 5 grammes parce que... Alors, j'ai fait deux fois et demi la répétition complète. Ce que je vous avais dit, en fait, on fait une fois en entier tout le... Flûte. On fait une fois en entier tout le diagramme. Euh, une fois euh, depuis euh, un quart jusqu'à la fin. Et puis euh, une dernière fois à moitié. Et ben, moi, en fait, j'ai fait deux fois la partie depuis le rang, non, c'est pas un quart, ça doit être le rang 27 jusqu'à la fin. Et, et après, ben, tant que j'ai pu avec mon écheveau, pour avoir quand même un, un motif, enfin une répétition complète à la fin. Parce que je voulais pas m'arrêter, donc le motif, la répétition complète, c'est avoir un losange complet ici. Je voulais pas m'arrêter avec euh, un losange comme ça. Enfin, à moitié tout moche. Donc, euh, ça veut aussi, alors, ça m'a permis de voir quand même toute l'intégralité. C'est pas très clair ce que je dis. Ça m'a permis de dérouler toute l'intégralité euh, du, du dégradé, du gradient, euh, d'avoir quand même un, d'avoir quand même un motif complet, d'avoir un petit peu pour euh, mettre dans ma memory blanquette. Et du coup, comme je voulais vraiment avoir un motif complet, <rire> j'étais obligée de défaire huit rangs à la fin, parce que je me suis aperçue que, euh, donc une fois qu'on a fini le motif, ben il reste encore trois rangs complets à faire, avant de pouvoir rabattre, et ben j'aurais jamais eu assez. quoi. Si j'avais fait un motif de plus, c'est-à-dire si ce losange-là euh, avait été terminé, et ben je voilà, j'aurais pas eu assez de fil. Donc j'ai défait mes 8 rangs avec mes 40 milliards de mailles et je m'en suis sortie et voilà. Non mais ça, enfin, je dis 40 milliards de mailles mais euh, il y a quand même, euh, quand même beaucoup de répétitions du motif euh, dans la largeur. Je vais y arriver. Et du coup c'est vrai que c'était un, euh, un peu long sur la fin mais le motif n'est pas compliqué à mémoriser donc euh, euh, comment dire... C'est euh, relativement répétitif, effectivement, et donc un peu méditatif aussi, donc j'ai pas eu besoin, enfin je me suis pas retrouvée euh, coincée, euh, accrochée à mon... Comment ça s'appelle Accrochée à mon patron, obligée d'être tout le temps concentrée dessus, non, c'est quelque chose qui, euh, au final, au bout d'un moment, devient assez euh, naturel, et c'est pas compliqué, quoi. Mais c'est long, mais c'est long. J'ai mis un mois et demi pour le faire, sachant que j'ai fait d'autres projets entre-temps, quand même, euh, j'aurais probablement pu le finir en un mois, euh, je m'en suis servi, enfin j'ai tricoté un rang à droite à gauche euh, en soirée pendant mon stage parce que ben en fait on avait quand même des journées fatigantes et du coup c'est vrai que c'était agréable d'avoir un projet pas compliqué euh, sur lequel euh, me poser en fin de journée pas pour tricoter pendant des heures mais euh, avec un épisode de série et, euh, et me distraire un petit peu <rire> puis me sortir de, de, de mes cours et, et de mes réflexions voilà donc j'en suis vraiment très contente et, euh, et ça m'a encouragée à, bah, à me pencher plus sur euh, ce type de châle au niveau de la forme euh, pour en faire un euh, qui irait un petit peu mieux avec le reste de ma garde-robe. Voilà. Aujourd'hui je bois un thé à la cannelle de chez Le Temps d'un Rêve qui m'a été offert par MJ euh, avec la tasse d'ailleurs qui est vraiment très très jolie pour notre secret santa des tricopines et du tricopin parce que Olivier il est tout seul mais coucou quand même. Euh, voilà. Le thé est très très bon et la tasse est quand même... Hyper belle. Voilà, je suis toute contente. Mon deuxième projet terminé, c'est le Tender Hat de Melody Hoffman avec de la laine de chez euh, Yarn by Simone. C'est euh, du Merino D.K. et euh, son kid Kidmore et Soie, tous les deux dans la teinte Madame Rêve que j'ai acheté euh, à CSF. Dans le but de faire ce bonnet, il est parfaitement assorti avec mon pull. En vrai, je même pas fait exprès quand j'ai choisi que, que mettre euh, ce matin, mais ça tombe particulièrement bien, voilà. Euh, C'est mon premier projet du Make 9 2019. Je l'ai commencé euh, en amphi pendant ma semaine de cours, parce que, enfin ma semaine de stage, ben parce que euh, tous, les, tous les amphis ne sont pas de, de niveau égal, il euh, y en a qui sont particulièrement peu euh, attrayants, et peu vivant et du coup je trouve ça quand même plus respectueux euh, d'être en train de tricoter que d'être collé à mon smartphone parce que moi j'écoute quand même ce qui se dit même si euh, je suis pas fascinée par le sujet euh, c'est quand même, ça me permet quand même de de faire euh, acte de présence mentale minimale mais quand même et du coup voilà ben ça a été alors ça a été vite noué non parce que j'ai tricoté euh, euh, je l'ai commencé en amphi la semaine dernière j'ai terminé en amphi cette semaine j'ai pas beaucoup tricoté en dehors parce que je, en, en parallèle je terminais le châle et que du coup ben, c'est sur le châle que je travaillais plus le soir mais euh, ça, ça passe bien le temps <rire> je l'ai bloqué euh, hier sur un ballon ouais ben que vous dire de plus je trouve que la forme est parfaite il est beaucoup plus chouette maintenant qu'il a été maintenant que je l'ai bloqué qu'avant il tombe nettement mieux enfin il n'y a, a pas photo hein, il euh, le motif de chevron s'est détendu en fait je pense et, euh, et puis la laine s'est assouplie euh, enfin les... Le, ouais le le tricot en lui-même s'est assoupli alors, il y a des... je l'ai posé sur la table et euh, bah, apparemment il y avait un petit peu de miettes sur la table <rire> j'ai des miettes sur mon bonnet, c'est pas grave je regarderai ça tout à l'heure pour euh, savoir si... voir s'il y en a plus qui m'ont échappé mais peu importe euh, toujours est-il que euh, il est très chaud et du coup c'est parfait euh, pour euh, la saison sans être non plus euh, étouffant sur la tête euh... alors j'admets que la couleur c'est peut-être pas la meilleure pour faire ressortir le motif bien que ça a l'air d'aller de... parce qu'elle est quand même très sombre mais dans la vraie vie, ça rend très très bien. Et du coup, bah voilà, il colle à mon, il colle à mon zaza, il colle à ce pull-là, qui sont quand même parmi mes pulls préférés. Donc je suis hyper contente, voilà. Je n'ai que des projets qui me rendent contente en ce moment, qui me rendent, voilà, ouais. bah, ouais, je ne vais pas dire qu'ils me rendent heureuse, mais donc je suis particulièrement satisfaite. Euh, le patron est facile à suivre, il est vraiment pas compliqué. Euh, c'est du tricot euh... C'est du tricot qui permet d'être attentif à autre chose. En même temps qu'on qu avance dessus, donc c'est vraiment pas mal. J'ai utilisé euh, un peu moins d'une de, moitié des chevaux de chaque, c'est-à-dire un peu moins d'une moitié du Mérinos, et un peu moins de. Euh, et carrément beaucoup moins de la moitié euh, du Kit Silk Mohair. Ce qui va me permettre, du coup, soit d'en faire un deuxième, euh, soit euh, de faire autre chose avec. J'ai pas encore décidé quoi. Mais je vais trouver une... enfin, je vais trouver quelque chose à faire, forcément. On trouve toujours quand on cherche. Mais, euh, mais voilà, un nouveau bonnet qui s'ajoute à ma collection et qui me plaît beaucoup. Mon projet en cours en ce moment, alors, le seul projet en cours que j'avais euh, à Saumur pour mon stage, bah, que j'ai monté pareil pendant un amphi. Même si celui-là, il est un petit peu plus... Enfin, il demande un peu plus d'attention que euh, que le Tender Hat. C'est le bonnet Knitting Season Hat de Kate Davis euh, que je tricote avec de la laine. De chez Madeleine et Philibert, c'est sa base euh, Sock, 25% nylon, 75% en Merino Superwash. Celle-ci s'appelle Rome et celle-ci s'appelle... Monique. Je les ai achetés ensemble à Neat nice Story dans l'idée de faire soit un bonnet en jacquard, soit des chaussettes. Et je me suis décidée pour le bonnet en jacquard. Et je suis hyper contente. Et encore plus parce que je m'aperçois à l'image là que le motif rend vraiment bien. Pour le coup, pour une fois, c'est plus visible à la caméra entre guillemets que dans la vraie vie. En tout cas, quand je l'ai sous les yeux comme ça, je pense que ça se verra mieux quand il sera terminé. Mais pour l'instant, ça rend quasiment mieux à l'image qu'en vrai. Euh, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Donc voilà, c'est un jaune chaud et un gris, qui sont tous les deux assez nuancés, et ça rend vraiment joli sur le motif. C'est la première fois que euh, je tricote un, un, un bonnet, enfin un projet en jacquard avec du fil superwash. Alors, ça se voit beaucoup euh, en, en ce moment, des, des projets en jacquard, notamment des pulls, fait avec des fils superwash comme ça, enfin avec des pulls avec un yoke en jacquard, pas intégralement en jacquard. Moi je suis pas spécialement fan, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est-à-dire que ça glisse beaucoup en fait. Le fil du coup ben, forcément n'accroche pas aussi bien qu'un fil qui serait plus, euh, plus naturel entre guillemets, même si euh, le, le... Je, je critique pas du tout le superwash, mais.. Euh... Ça rend le fil nettement plus lisse qu'un fil qu'un fil non traité forcément. Et du coup, c'est vrai que ça accroche moins bien et je trouve que c'est moins, euh, ça laisse moins passer les erreurs, enfin les, les irrégularités de tension. Je, je trouve que mon jacquard il gondole un peu à certains endroits, alors qu'en fait il est quand même très régulier à l'arrière. Enfin, j'ai pas de j'ai pas de soucis de tension, j'ai pas de, de difficultés particulières, mais je trouve que voilà, c'est moins confortable. Euh, qu'un que fil plus traditionnel pour euh, pour tricoter du du jacquard. Maintenant, c'est une question de goût. Moi, c'est mon avis. Ça m'empêchera probablement pas de recommencer à l'avenir, mais euh, je vous donne bah, je vous donne mon opinion sur la question. Et c'est que clairement, le fil Superwash -Ouais, ça n'a jamais été conçu. Dans l'optique de faire du jacquard avec. Voilà. Euh, ce patron, il vient du club Netting Season de Kate Davis. C'est bah, tous les ans, elle a un nouveau club. C'est-à-dire que pendant une certaine période, elle va faire. Enfin, il y a un nouveau patron qui va sortir toutes les semaines. Et si vous êtes abonné au club, vous recevez ce patron. Plus donc le patron arrive le vendredi et le l'essai, disons, qui accompagne le patron euh, arrive le dimanche. C'est toujours hyper inspirant. Moi, ça fait trois ans que je prends son, enfin que je m'abonne à ce club. Euh, il y a deux ans, c'était Inspired by Isla. L'année dernière, c'était euh... Walk the Highlands. Enfin, quelque, chose... quelque chose dans ce style-là. et Cette année, c'est Knitting Season. Donc, c'est moins basé sur directement l'Écosse, mais c'est euh... ah, c'était The Highland Way l'année dernière, c'est ça. C'est moins basé sur l'Écosse, mais c'est euh... il y a pas mal de réflexions autour de la création et de, de... et du coup, c'est euh... c'est hyper intéressant aussi. Et moi, ça me plaît beaucoup. Le patron est un patron bonus, le patron du bonnet, qui peut se trouver, enfin, euh, qui, qui, qui est également euh, disponible seul sur Ravelry, mais pour le coup il était offert aux membres du club. Euh, le jacquard est pas très compliqué à suivre, ça monte assez vite, donc c'est agréable à tricoter. Et du coup, euh, c'est un, un modèle qui sera encore euh, slouchy, et donc qui est prévu pour, euh, pour, pour avoir un gros pompon derrière. Donc je pense que j'utiliserai ben, les deux mêmes couleurs pour faire le pompon. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà... C'est tout ce que j'ai à vous dire dessus pour l'instant, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, je vous montrerai quand ce sera terminé, je pense que ça devrait être le cas, dans, enfin, au courant de cette semaine, euh, parce que ça va relativement vite. Et puis, euh, et pour repartir en stage, parce que oui, je vais repartir en stage, mais je vous en dis plus dans, dans une minute, euh, je prendrai un autre projet, forcément. Donc voilà, on a fait le tour de mes projets terminés, de mes projets en cours, euh, on va pouvoir passer au blabla, alors euh, le blabla Déjà, je veux m'excuser pour ne pas encore avoir fait le tirage au sort du cal de Noël, c'est tout simplement parce qu'en fait, bah, comme je vous disais, j'ai eu des journées qui étaient très très longues, vraiment fatigantes, et j'avais pas l'énergie... Euh... Euh, pas, pas, le, pas le courage de me lancer là-dedans. Euh, je vais faire ça donc courant de cette semaine. Les résultats ils seront directement euh, dans le groupe Ravelry pour pouvoir les retrouver. Je mettrai un petit message sur Instagram quand ils seront, euh, quand ils seront disponibles pour que vous puissiez aller voir. La deuxième chose c'est que euh, donc comme je disais également euh, je repars en stage euh, le 4, enfin le 3 février pour reprendre le 4 et jusqu'au 16 mai. Et du coup, à euh, mon ben, grand regret, je dois annuler ma venue à, à, au festival d'Édimbourg. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de, de, du pourquoi, du comment, mais toujours est-il que voilà, j'ai appris il y a 10 jours que je repartais en stage pour 3 mois et demi. Euh, et donc ben, que mes plans pour IOF tombaient à l'eau cette année. Euh, je suis extrêmement déçue, je ne vais pas vous le cacher. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je, moi, j'ai pas vraiment de prise dessus, donc je me contente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, ben, j'irai à, à d'autres événements. Je profiterai quand même. Mais ben, on risque pas de se voir à Edinburgh cette année si euh, si vous aviez prévu de venir m'y faire coucou. Voilà. Du coup, par, par extension, oui, non, j'avais décidé de ne pas faire Fibershare cette année, enfin, pour cette session-là, mais comme je vais pas à Édimbourg et ben en fait, euh, je vais le faire, parce que ben je peux investir un petit peu pour pour faire un joli colis. Alors, je vais pas dire que je vais avoir énormément de temps, mais je vais prendre le temps de faire quelque chose d'un peu chouette, et puis, euh, et puis ben, ça me permettra aussi de recevoir un colis qui me, qui, qui me réconfortera, euh, peut-être, de ma déception de ne pas aller à Édimbourg Voilà euh, en attendant, j'irai quand même, j'irai, alors en février je crois qu'il n'y a pas grand chose, mais en, enfin si, le, alors le si, le, à la fin février, là le 23, le 24 je crois, il euh, y a la fête de la laine à Malakoff, où du coup j'irai faire un tour. J'irai faire un tour là-bas alors que j'avais pas prévu d'y aller au départ, mais bon, hein, voilà, on, compose, on compense comme on peut, pardon. Et puis bah, j'ai d'autres projets pour, pour après et je vous en parlerai le moment venu. On a fait le tour, euh, j'ai terminé avec tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, je vous avais prévenu que ce serait relativement court, mais comme on dit, bref, mais intense. Hein. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu. Euh, et puis, ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, bon tricot, bonne couture, bonne création. Prenez bien soin de vous. Bye.